The house is warm Yo la meuf C'est Omer Aval, Maestro Artiste musicien et danseur chorégraphe Retrouvez-moi dans The One House Bah C'est inné quoi Donc la musique ça a commencé juste comme ça Je sais pas comment Mais du coup j'ai fait ça, voilà. Donc, dans ma vie, je peux dire que la musique, c'est tout ce que j'ai. Et donc, ça a une grande influence. Donc, la musique, c'est tout pour moi, voilà. Bah, depuis toujours, depuis que je suis tout petit, je fais toujours la musique, voilà. la meilleure chanson de ma carrière. Pour moi, je peux dire que quand je vais faire une chanson, c'est genre, je vais draguer une meuf, tu vois. Donc, je ne peux pas draguer une mauvaise fille. Donc, toutes mes musiques sont bonnes. Euh, L'artiste qui m'inspire. Il oh n'y a pas. Je crois pas. Personne ne m'inspire. Parce que si tu écoutes ma musique, c'est du homérawal. Point bas. La chanson Bad Girl, c'est quand tu es tellement amoureux d'une autre, tu ne comprends pas pourquoi. Et tu ne sais pas pourquoi et chaque jour tu as avec elle c'est comme, comme on dirait la première fois que tu la vois tu vois ce genre tu es tellement tu es plus qu'amoureux de la femme voilà courage travail et un peu de sky, ça fait du bien. Les deux, parce que ça va des Les deux. Whiskey. She shocked. Mm. <laughs>